Salut tout le monde, c'est Winman. content de vous voir aujourd'hui. Euh, je vous fais aujourd'hui la vidéo là, sur les joints préroulés. Euh, ça ici, ça vient euh, de Guillaume, un abonné. Euh, je te remercie Guillaume, on s'est rencontré à la SQDC Lacadie. Euh, il m'a donné ça, un contenant contenant deux joints préroulés venant de l'Ontario. Ontario Cannabis Store. J'en ai déjà fumé un, il y a quelques jours. Euh, on va commencer... Par le contenant plastique, on peut ouvrir ça avec le pouce. Il n'y a pas vraiment de sécurité pour les enfants. Ce qui est bizarre, c'est que le joint est déjà pré-roulé. Euh, ça, ça veut dire qu'on met ça euh, au bout de nos lèvres, on allume. Et puis, il y a des grosses chances euh, qu'on soit euh, intoxiqué au cannabis. Tandis que les contenants, que les joints ne sont pas pré-roulés, que c'est des cocottes, Hein, on appelle ça des dry buds, des cocottes euh, séchées qu'on appelle. Le cannabis séché. Si un enfant roule ça et commence à le manger, premièrement, c'est dégueulasse. Puis je pense pas qu'il va être capable d'en manger assez pour se geler. Hein, parce qu'il faut que le cannabis soit réchauffé pour que le THC soit activé. Euh, les joints pré-roulés. Je ne m'attendais pas à avoir grand-chose à dire là-dessus. Euh, je ne parlerai pas vraiment du cannabis à l'intérieur euh, c'est un goût qui est terreux je, je vais vous dire tout ça c'est un goût qui est terreux euh, mais c'est plutôt la façon que c'est roulé euh, ça c'est fait pour les paresseux hein, pour ceux là, qui ont fumé je me dis peut-être en, en acheter une fois dans ma vie mais je suis trop difficile sur la, fa sur la façon de le rouler euh, ça ici, ce joint-là il y a 0.5 grammes moi, vous le savez, avec un gramme, avec un gramme, ça ferait deux joints. OK, 0.5 plus 0.5, ça fait un gramme. Moi, avec un gramme, je fais trois joints. Le cut ici, euh, qu'il soit long, qu'il soit court, euh, je le trouve un peu trop long, mais c'est vraiment pas grave, ça là. S'il serait trop petit, quand ça brûle ici, on, on a la possibilité de se brûler les doigts, c'est trop chaud. Donc, plus long que pas assez, c'est correct. Euh, ici, le papier ici, on, quand ça brûle naturellement, là on respire pas. Fait que c'est un, c'est de l'extra papier, pas de problème. Mais ce qui arrive, c'est que ça part gros, ça finit petit. Encore là, c'est une façon de rouler, mais je trouve que c'est trop gros. Je trouve que c'est trop gros, euh, ça part intense. Euh, quand, quand tu l'as commencé, là, même pour un grand fumeur, moi, je vais tellement tranquillement. Je fume un joint, là, ça me prend peu près 10 minutes, tu comprends? Puis faut il faut qu'il s'éteigne, mon homme. Là. Fait que là, tu mouilles, tu mouilles, parce que sinon, il brûle. Puis là, t'en perds. Je trouve que c'est vraiment... Euh, hey, tu roules, tu fumes un joint, grammes, faut, faut que tu fumes ça à deux. Euh, fumer ça tout seul, c'est... 14% de THC, t'es capable de fumer ça tout seul. Mais, il y en a qui vont trouver ça vraiment convenable. Mais là, tous ceux là qui fument pas beaucoup, déjà là, c'est beaucoup trop pour vous. Puis ceux qui achètent des joints pré-roulés, habituellement, c'est des gens qui fument pas beaucoup. C'est des gens qui sont pas capables de rouler. Donc, ils font ça, je sais pas, parce qu'ils veulent pas t'enrouler trop, parce qu'ils veulent que ailles t'en racheter au plus vite. Mais, une autre chose, j'ai vu une photo, en quelque part, sur Internet, puis je ne sais pas si toutes les joints sont roulés de cette façon-là. Je pense que non. Je m'avais dit, écoute, ça doit être comme les cigarettes. Les cigarettes sont toutes roulées de la même façon. Mais les joints, je me suis dit, ah, peut-être que la machine, la meilleure ma machine ces temps-ci, ou le standard, ben roulait les joints toutes de cette façon-là. Mais je pense que non. Je pense que chaque compagnie qui a des joints pré-roulés a peut-être une machine qui roule les joints différemment. Euh, Dis-moi, ce que tu en penses? Ça, c'est ça bien la compagnie Kanaka, hein, de l'Ontario Cannabis Store. Il s'appelle Blend 14. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé comment faire pour savoir le taux de THC sur les contenants. Euh, mais C'est Guillaume l'abonné, qui m'a donné le cannabis, qui m'a le dit. Le joint, c'est 0.5 g. Pour, on va faire ça en, en milligramme. 0.5 g, c'est 500 mg. Puis là, là euh, je sais qu'il y a deux, trois lignes. Là. Il y a deux lignes, finalement. Il y en a une qui dit euh, le total de THC. Euh, THC total par unité. Euh, après ça, c'est écrit THC par unité. Mais oubliez ça. Là, on va prendre le plus gros chiffre en haut. Okay? Euh, total de th... non, excusez, THC total par unité. Moi ici, c'est 69.9. Fait qu'il faut, faut faire 69.9 divisé par 500, mais 500. Euh, ça me donne 0.1398. 1398, c'est 14. 14, c'est 14%. Donc, euh, Blend 14, euh, je pense, que ça porte bien leur nom. Plutôt gros. Euh, J'aimerais vous faire plus de vidéos ces temps-ci, euh, mais c'est pas évident ces temps-ci, donc euh, je suis pas à mon 100%. Euh, J'aimerais ça euh, être à mon meilleur pour avoir euh, un meilleur Winman, vous comprenez? Hey, euh, j'ai euh, sorti le deuxième T-shirt de Winman, Allez euh, dans la description en bas là. C'est le chandail, ça s'appelle le Blue Dream, 22%. Et puis dans le dos, c'est écrit « J'attends le facteur ». C'est 35$, livraison incluse. C'est des T-shirts, American Apparel, C'est vraiment de la grosse qualité. Euh, vraiment de la grosse qualité. Euh, puis avec l'argent que je fais là-dessus, le profit que je fais là-dessus, écoutez, euh, c'est pour acheter du cannabis, c'est pour... Euh, Améliorer la chaîne de Winman. Mais le t-shirt, là, c'est vraiment un t-shirt de qualité, sérieusement. Ça, ça va être livré par la poste, par le shipping. Euh, je vous envoie ça. Puis il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi j'ai pas le extra large. C'est que le extra large, ça me coûte 13$ de frais de livraison. Euh, parce que je peux pas envoyer ça dans une enveloppe. Il faut que j'envoie ça, puis c'est considéré un colis. Et puis. Par le, les autres grandeurs, c'est 4,75$ la livraison. Euh, c'est sûr que le T-shirt me coûte 2$ de plus, mais c'est pas ça qui est important. C'est le 13$ de livraison qui est vraiment dispensieux. Euh, ce que je pourrais faire avec vous autres, par contre, euh, commandez un large et puis écrivez-moi que vous voulez un extra large. Et puis, on pourrait se rencontrer dans une SQDC. Et puis, euh, de cette façon-là, euh, je pourrais vous... Euh, vous vendre le T-shirt à 34, 90, 35$, 34,95$. Et puis, je vous le remettrai en main propre. Je sais pas si euh, c'est la même variété des deux joints, hein, j'imagine. Ça se peut-tu que ça soit deux variétés différentes dans un contenant? C'est la même variété. <coughs> Il est meilleur, celui-là, Ici, là, les variétés... Euh, le Blend 14 de l'Ontario Cannabis Store, en Ontario. C'est euh, un hybride un peu plus Indica. Un hybride à dominance Indica. Pour le goût, euh, les terpènes, c'est Alpha-Pinène, Myrcène, et puis le Trans, le trans Et puis, euh, son si garde. ici, à, à, sur le site de, de l'OCS, il décrit vraiment chaque terpène. Comme il explique ici, là, que la pin... Je sais qu'on peut retrouver vraiment euh, ces informations-là sur d'autres sites. Mais c'est à cause qu'à la SQDC, c'est moins précis. Tandis que l'Ontario Cannabis Store, ils disent comme bon on retrouve ça euh, dans le pain, la, le romarin, le sauge. Après ça, on dit que le myrcène, on retrouve ça dans la, la mangue, dans la citronnelle, et puis en anglais, c'est quoi donc Ops, H-O-P-S, je sais pas ça veut dire quoi en français. Et puis dans le trans, cariophilène, on retrouve ça dans le poivre noir, dans, euh, je pense que c'est clou de girofle, je suis pas sûr, clove, c'est quoi donc clove? Et puis dans la citronnelle, pas citronnelle, euh... voyons donc, euh, cannelle, mmh, c'est bon la cannelle pourtant. Mais c'est ça que... Transcariophyllène, je suis un peu surpris que la cannelle, c'est ça. Même s'il s'appelle blend 14, c'est considéré entre 12 et 17. Donc il faut vraiment faire le calcul avec l'indication, le, le chiffre. On divise ça par 500. On va avoir notre taux de THC 0. quelque chose, 0.14, 0.15. <coughs> grosse nouvelle aujourd'hui hein, dans les nouvelles. Demain, Exo euh, vont nous vendre à la SQDC 28 grammes de cannabis. Avec un prix spécial de 125,70$, je crois. Et puis, euh, <coughs> avec un taux de THC, je pense qu'ils l'ont même dit à l'avance entre 12 et 18$. Euh, plusieurs personnes m'ont demandé si c'était concurrentiel. Oui, aux Indiens, leur euh, cannabis le moins cher c'est 125. Dans la rue, pour un once, c'est 125. Et puis là, encore là, une fois, c'est sûr qu'on peut toujours acheter du cannabis moins cher. Mais là, euh, est-ce que vous voulez acheter 4 onces, une demi-livre, une livre À un moment donné, euh, un once à la fois, euh, c'est quand même suffisant même si on paye un petit peu plus cher que si vous achetiez une tonne de cannabis. Parce que si vous achetez quand même un container au complet de cannabis, même si vous avez un rabais, il y a la fraîcheur qui embarque à un moment donné. Puis à un moment donné, même si vous en crissez des terpènes, il y a des limites. Il y a des limites. Quand tu t'achètes un steak, si tu laisses dans ton congélateur un an, à un moment donné, le steak, euh, il change de couleur, euh, puis il doit être moins appétissant, puis il doit avoir quand même changé de goût, vous comprenez Je pense vraiment que EXO euh, a mis la barre haute pour les compétiteurs, la compétition. Euh, puis tous ceux que je connais qui achètent le cannabis aux Indiens, je pense plus qu'ils vont retourner là, parce que ceux que je connaissais qui allaient aux Indiens, puis qui achetaient le cannabis à 125 l'once. C'est des gens qui se calissent du goût. Eux autres, que ce soit cariophyllène, Pylen, myrcène, ils s'en calissent. Ils veulent juste fumer du Christ de weed, puis ils se disent « Regarde, du weed, c'est du weed. » Fait que pour les gens que le weed, c'est du weed, ils vont se garocher sur le Exo à 125$. C'est sûr que... Ça sera pas tout le monde. Ça sera pas tout le monde, mais... Euh... Écoutez... Euh... La compétition va falloir qu'il y leur cannabis à 28 grammes aussi. Mais s'ils n'ont pas un assez gros contrat à la SQDC, puis qu'ils ont juste la possibilité d'avoir 4-5 contenants, euh, je pense à Broken Coast. Si Broken Coast ont un contrat de, de, de, de, de, qui peuvent fournir tant de livres par année, tant de tonnes de cannabis par année, peut-être qu'ils ne vont pas dire hey, « on a 28 grammes à tel prix ». Ça ne sera pas avantageux pour eux. Euh, je ne penserais pas non plus que San Rafael nous sorte un 28 grammes. Euh, les tablettes sont vides, ils ont de la misère à fournir. Il euh, y a des gens qui m'ont envoyé une information aussi là, que San Rafael, il y avait un remaniement euh, dans les salles. Et puis, euh, il y avait des salles d'agrandissement. Et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il y avait de la misère à fournir med relief, San Rafael. Il paraît que des, des, des, des petits changements, là. mais euh, pourtant le plan, si tu changes de... de, de, de, de... Mais c'est sûr que s'il change tout l'équipement, ça peut prendre du temps là, quand même. C'est pas juste le plan qu'ils vont changer. Il euh, faut que je change peut-être les lumières. Peut-être les lumières, en tout cas, je comprends pas, mais c'est pas grave. Euh... pas grave. Med Relief s'excuse, San Rafael s'excuse. Euh, c'est pour des raisons d'agrandissement. Beaucoup de personnes savent aussi que Broken Coast, euh, une partie de leur euh, construction, ont brûlé. Euh, C'était la côté médicinal. Et puis là, euh, pour contrer le manque au médicinal, bien, ils ont pris le cannabis récréationnel pour le donner au médicinal. Puis là, c'est nous autres qui écopent. Mais euh, encore une fois, Broken Coast, euh, ils vont tout faire pour nous donner du cannabis de qualité. Et puis euh, le feu euh, est éteint. Donc, euh, il va y avoir un, une continuité là-dedans, les boys. Donc, écoutez, le joint, un joint pré-roulé. Euh, le cannabis, c'est du bon cannabis. Euh, c'est du cannabis, sûrement que les cocottes étaient très, très petites. Les autres, ils ont toutes mélangé ça. et ont fait euh, des cannabis, des joints pré-roulés. Peut-être un peu trop gros. peut un peu trop gros. Mais c'est encore une fois, c'est mon avis. Mais ça sonne très bien. Euh, le carton, comme je l'ai dit, tantôt trop long. C'est mieux trop long que trop court. Je veux le remercier Guillaume encore pour euh, ce joint pré-roulé. Jamais je ne m'aurais acheté ça de ma vie. Euh, des fois, tu étais curé de fumer des joints, de rouler des joints là, quand t'es samedi soir. Là, puis en roules, le 3-4. Des fois, là, le troisième, le quatrième, ça te tente pas de rouler. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui optent pour fumer au bang ou euh, qu'il y a d'autres euh, options, d'autres façons de fumer. Comme vaporiser. Vapoter. Vapoter. Et comme vous voyez, j'allais mouiller un petit peu. Des habitudes hein, pour essayer de ne pas trop euh, que ça brûle trop vite. Surtout que le cannabis à l'intérieur, vous êtes moindrement plus sec que d'habitude parce que ça fait quand même longtemps là, que j'ai le contenant. Mais euh, c'est bien compa compact. Euh, c'est très bien. C'est très bien. Je le trouve trop gros. C'est difficile de... Quand le joint, est s'éteint, de le laisser là, tu le rallumes. Il est trop gros, je le trouve trop gros. Donne un pouce à la vidéo. Euh, demain, Exo sort le cannabis à 125. Il va falloir que quelqu'un se procure ça. Peut-être que ça va être Winman. Euh, je te laisse là-dessus. Puis en passant, le cannabis, il ne sera pas dans des contenants euh, cylindriques géants. Là. Ça va être euh, des pochettes. J'ai vu ça, c'était des, des, des sacs comme un peu... Euh, nous a montré Good Supply. Et puis, euh, je pense Edison Reserve. Donc, euh, donne un pouce. Et puis, euh, j'essaie de te revenir en force, prendre de l'énergie euh, pour te donner une superbe vidéo avec euh, le produit Blue Dream d'Exo. gracieuseté de mon super ami Yannick. Merci Guillaume. Merci Guillaume pour le joint préoulé. Merci à la France. Merci au Québec. Peace. Ciao.